Bonjour à tous. à l'honneur aujourd'hui sur le site 1001 Hobbies, les maquettes de bateaux historiques en bois Mamoli. Développées à partir de documents historiques, les modèles de navires proposés par Mamoli ont été fidèlement reproduits et présentent une grande richesse de détails. Qu'il s'agisse des plus célèbres caracs et caravelles espagnols, de goélettes du 19e siècle ou de frégates du 18e, les modèles de bateaux historiques de Mamoli sont de véritables pièces de musée. Adressé aux débutants comme aux maquettistes expérimentés, chaque kit comprend tous les éléments en bois nécessaires, mais aussi la toile pour les voiles et les accessoires en métal coulé. Le matériel est facile à assembler grâce aux plans de construction détaillés et aux instructions de construction multilingue. Nous disposons de près d'une centaine de modèles sur notre site mille alors n'hésitez pas à cliquer sur le lien en description pour aller voir, et à bientôt chez Millenobies